Vous avez déjà entendu dire que les cours de l'or sont manipulés Eh bien c'est vrai. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous révèle quelle est l'importance de cette manipulation, quels en sont les moyens et également quelles en sont les raisons. Comme d'habitude, je vous demanderai à la fin du visionnage, si cette vidéo vous a plu, de penser à lever le pouce et également à la transférer à vos réseaux. C'est très important pour la notoriété de la chaîne. Je vous en remercie par avance. Cette manipulation, eh bien, il est simple. Il est tout à fait classique en matière de manipulation des courses, des courses de, sur des marchés. Il consiste à augmenter artificiellement l'offre d'or disponible, puisqu'en l'occurrence il, il s'agit d'or, euh, au moyen d'artifices que nous allons voir. La conséquence est que le cours de l'or s'en trouve divisé. Alors procédons à une évaluation euh, sommaire, certes, mais qui donne un, un ordre d'idée de, de, de ce que sont les conséquences financières de, de cette sous-évaluation. Euh, quelle est donc la mesure de cette sous-évaluation Nous allons faire un calcul qui n'est pas, pas très compliqué, mais souvent euh, en matière d'approche, euh, pour se donner des ordres de grandeur, les calculs simples sont, le, sont les meilleurs le marché de l'or est d'environ 4300 tonnes d'or par an. Bon, les stocks d'or mondiaux sont beaucoup plus importants que ça, mais ceux qui se traitent sur les marchés, c'est à peu près 4300 tonnes d'or par an. Au jour d'aujourd'hui, le kilo d'or coûte un peu plus de 42 000 euros. On va dire, 40, je crois que c'est 42 600, on va, on va dire que c'est 42 000. Autrement dit, le, le, la valeur du, du marché annuel de l'or, eh bien c'est 4300 tonnes multipliées par 1000 pour convertir ça en kilos et multiplié par 42 000, puisque c'est le prix du kilo d'or. Et euh, le résultat de ce calcul, le résultat de, de, ce, de ce qui est très simple à, qui est très simple à faire, c'est 180 milliards d'euros. Alors partons de l'hypothèse que l'impact de la manipulation des cours de l'or soit une division des cours par 5 alors je sais ça peut paraître beaucoup mais euh, il se trouve et on, je vais vous donner quelques chiffres euh, par la suite il se trouve que les, les moyens déployés pour faire baisser les cours de l'or sont considérables et d'ailleurs on, on, on a vu qu'il euh, y a quelques années de cela dire, dans, au début des années 2000 les cours de l'or se traînaient à 300, à 300 euros et euh, ben quelques années plus tard ils ont explosé, ils sont montés jusqu'à 1900 pour rebaisser et à l'heure actuelle on est autour de, de 1400 ou de 1500 euros euh, l'once, quand je, je parle des, de cours c'est pour de l'or exprimé, exprimé en once d'or, c'est à dire en once d'or c'est 31 grammes et, et, des, et, des, et des poussières, bon pour qu'un cours en, en quelques années passe de 300 à 1500 c'est à dire soit multiplié par 5 euh, il est clair qu'il qu s'est passé quelque chose. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'à un moment donné, sous la pression des, des événements financiers et monétaires qu'il y a eu au tournant des années 2000-2010, euh, notamment la crise, la crise de 2008, les manipulations qui étaient faites n'étaient plus suffisamment fortes, autrement dit, les manipulateurs des cours n'étaient plus en capacité de contraindre suffisamment ces cours pour empêcher les cours euh, de, de monter, d'avancer vers leur niveau réel. Par, euh, par conséquent, l'hypothèse d'une division par 5 des, des cours par rapport à la réalité et donc d'une multiplication par 5 si on part des cours tels qu'ils sont euh, après manipulation pour euh, estimer quels seraient les cours réels, euh, est tout à fait cohérente. Autrement dit, euh, 180 milliards si on multiplie par 5, on a 900 milliards, Bon, à la louche disons 1000 milliards, donc, le, le volume, la sous-évaluation des, des flux d'or chaque année est de l'ordre de 1000 milliards d'euros. Alors, peut-être que si ce n'est pas divisé par 5, c'est divisé par 3, et bien on va plutôt être autour de 550 à 600 milliards. Mais peut-être que ce n'est pas divisé par 5, c'est divisé par 10, on va être autour de 2000 milliards. Euh, donc, il est clair que c'est une, euh, une manipulation qui se traduit par ben, un manque à gagner pour les, pour les véritables détenteurs d'or, euh, les véritables intervenants sur le marché qui ne cherchent pas à fausser le marché, mais qui cherchent simplement à procéder à des échanges dans le cadre de leur, de leur stratégie patrimoniale. Euh, on a un manque à gagner qui se chiffre au bas mot en centaines de milliards d'euros. Alors sur un, plan, sur un plan pratique, voyons quels sont les moyens de la manipulation des cours Principalement, les cours sont manipulés à l'aide de deux instruments financiers dont les noms vous parlent peut-être. Le premier, ce sont les ETF, donc Exchange, exchange trade, fund, trade Fund, ce qui euh, se dit aussi en anglais Tracker et c'est le mot que les Français ont repris. Euh, et le second, ce sont les contrats à terme, euh, qui est un instrument financier euh, extrêmement ancien qui est bien plus ancien d'ailleurs que, que l'existence des bourses euh, euh, que l'on connaît aujourd'hui. Euh, C'est un instrument financier qui est né, euh, me semble-t-il, enfin je suis même sûr, euh, dans le cadre du commerce du grain, euh, c'est-à-dire que les, les, les négociants, mais je vous parle de ça il y a plusieurs siècles, au hein, 16e siècle au 15e siècle, et je crois même que ça avait commencé au Japon, les négociants en grain euh, voulant euh, se sécuriser euh, en ce qui concerne euh, leur, ben, leur marge, euh, convenait euh, avec les acheteurs à l'avance que, que le stock de grains leur serait acheté à un prix qui était défini aujourd'hui. Bon. Par, si, par conséquent, si les cours venaient à baisser, ce n'était pas leur problème. Ils étaient garantis par l'engagement euh, prix par les acheteurs, autrement dit c'était le contrat à terme, et puis bah, si les cours venaient à monter, ils gagnaient moins d'argent, mais enfin ils gagnaient quand même ils gagnaient quand même leur vie. C'est ça le contrat à terme. Donc à la base, le contrat à terme, c'est un outil de protection, de couverture euh, pour des échanges euh, sur, sur des marchés, quels qu'ils soient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les outils de protection sont faciles à transformer en outils de spéculation, parce que euh, il suffit au lieu d'avoir à la fois les biens physiques qui sont l'objet de transactions dans le cadre de notre activité normale, et également de prendre le contrat à terme pour garantir ces biens physiques, si bien que en cas de baisse de l'un, la hausse de l'autre va, enfin la hausse de l'autre ou le maintien de l'autre va permettre de, de compenser et d'éviter de perdre de l'argent, si on n'achète que le contrat à terme, eh bien on prend un risque. Et bien évidemment, on prend le risque que le, que le terme qu'on a convenu, que le niveau du terme qu'on a qu'on a convenu euh, se trouve euh, défavorisé par rapport à ce qui se passera réellement. Par contre, euh, si les choses vont dans le sens que l'on souhaite, le contrat terme va prendre de la valeur et on va gagner de l'argent sans aucune contrepartie de perte. Donc c'est vraiment un outil spéculatif parfait. Eh bien, sur le marché de l'or, comme sur énormément de marchés, il y a des spéculateurs, euh, on va dire des grosses mains euh, mystérieuses et anonymes dans le cas de l'or, euh, que l'on va chercher à identifier tout à l'heure, euh, qui euh, massivement interviennent par des, par des achats ou des ventes de contrats à terme, euh, toujours dans, le sens, dans un sens qui permet, qui va, euh, qui va favoriser la baisse des cours. Les, techniquement, ces, ces opérateurs mystérieux vont soit euh, se placer massive, massive, massivement sur des contrats de vente à terme euh, donc autrement dit on va jouer la, la baisse des cours euh, soit au contraire vendre des contrats d'achat à terme donc on joue encore la baisse des cours euh, alors vous me direz bon c'est leur problème si ça se passe bien pour eux tant mieux si ça, si ça se passe mal tant pis pour eux euh, là où les choses sont faussées c'est que les masses Financières représentés par ces contrats sont tellement considérables par rapport aux masses traitées normalement sur le marché de l'or qu'elles influencent très fortement le marché de l'or dans le sens voulu par ces spéculateurs qui en l'occurrence est un sens baissier car on va le voir ces spéculateurs en réalité ne cherchent pas spécialement à gagner de l'argent ils cherchent simplement à casser les cours de l'or alors maintenant juste un chiffre pour vous permettre de mesurer euh, quel est l'énorme volume, l'énorme force de ces contrats à terme Eh bien, c'est en face, aujourd'hui, quand j'ai aujourd'hui, c'est bon, depuis quelques petites années, c'est un, un mouvement qui n'a cessé de, de progresser euh, dans, dans le sens de, de la disproportion, aujourd'hui, en face de chaque onge d'or réellement qui, qui existe réellement sur le marché, il faut savoir qu'il y a 300 l'équivalent en contrat à terme de 300 onges d'or qui sont tradés, donc c'est clair que avec une telle disproportion, le marché est fait par ses contrats. Deuxième, deuxième technique euh, d'intervention de, sur les marchés, c'est donc les fameux ETF, les fameux trackers. Alors l'ETF, euh, à la base ce n'est pas un outil de spéculation, c'est un, euh, un instrument financier qui permet de se positionner sur un indice ou sur un, sur un marché quelconque euh, sans acheter directement les, les valeurs qu'il y a sur ce marché quand c'est un marché de, de biens euh, comme l'or, eh bien, sans acheter directement les biens, les biens physiques euh, mais euh, en, euh, en, en achetant une sorte de contrat euh, qui lui-même est adossé euh, à l'évolution du marché en question et dans le cas des ETF le moyen qui permet d'être adossé, c'est tout simplement que l'ETF, en fait, c'est comme, comme un fonds. Euh, un fonds qui, avec l'argent des, des investisseurs, achète réellement de l'or, détient, détient cet or. Donc chaque investisseur est propriétaire ben, en fonction de, du niveau de son apport dans le fonds, donc, du nombre de parts qu'il a achetées, d'une certaine quantité d'or, qui est totalement garantie par le fait que cette, quanti cette quantité d'or existe réellement euh, dans les coffres qui appartiennent à l'ETF. Là où les choses se corsent, parce que euh, à partir de systèmes simples, il y a toujours des, des esprits euh, astucieux qui essayent de, qui essayent de, les, de les subvertir pour, pour en tirer plus, euh, c'est que euh, certains, dans certains ETF, euh, à partir de l'observation qu'on fait les gérants d'ETF or, euh, on parle des ETF or bien sûr, à partir de l'observation qu'on fait leurs leur gérants qui est que sur, euh, je vous dis des chiffres comme ça euh, au doigt mouillé, sur 100 souscripteurs de part de leur ETF, ben, on s'aperçoit qu'en réalité, euh, chaque année, il y en a pas plus de 10 qui vont demander la livraison effective de l'or qu'ils ont acheté sous forme de papier, puisque l'ETF prévoit bien sûr la, la livraison de, de l'or. Euh, ils se sont dit, ben, finalement, euh, euh, je vais vendre plusieurs fois euh, les, les euh, des parts sur enfin chaque part d'or que j'ai je vais la vendre plusieurs fois euh, je peux même la vendre jusqu'à 10 fois hein, en prenant l'hypothèse que il n'y a que 10% chaque année des, des porteurs de parts qui demandent à être je peux la vendre jusqu'à 10 fois et bah, statistiquement je serai toujours en capacité de livrer ceux qui demandent d'être livrés, alors même que je n'ai que, euh, que, que 10% de la quantité d'or que, que j'ai vendu alors, ce n'est pas, pas à proprement parler une essourcrie, parce que, bien évidemment, dans l'hypothèse où euh, il y aurait plus de personnes qui demandent être livrées que ce qui a été prévu, euh, l'argent est dans les caisses de l'ETF, donc l'ETF, avec cet argent, achètera, la, achètera à ce moment-là la quantité d'or dont il y a besoin. Sauf que c'est quand même un jeu qui est risqué, parce que si, euh, au moment où l'ETF veut acheter l'or qui lui manque, euh, les cours de l'or ont monté, eh bien, on voit bien que la quantité, qu quantité d'argent qu'il a ne sera pas suffisante pour, euh, pour pouvoir servir tout le monde, mais ça c'est uniquement dans le cas où tout le monde demanderait de servir, ce qui a priori n'est pas le cas sauf en cas de crise, en cas on va dire, de, de, de processus d'effondrement pour lesquels les, ceux qui ont acheté de l'or, via l'ETF, demanderait à être livré. Voilà. Donc ça, c'est le risque de l'ETF pour, pour l'investisseur. C'est juste une parenthèse. Euh, je vous en ai déjà parlé, notamment dans ma vidéo qui, qui s'intitule euh, cours de l'or multiplié par 10 », pourquoi, pourquoi c'est possible. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que qu'avec ce système qui est ce qu'on appelle clairement un système de levier c'est-à-dire qu'on on réussit à gagner plus, plus d'argent euh, en, euh, en utilisant l'argent d'autrui euh, que si euh, on n'utilisait que notre propre argent. Avec ce système là, le, le poids des ETF sur le marché en tout cas de certains ETF car ils ne sont pas tous euh, avec ce système de levier le poids des ETF sur le marché est évidemment multiplié. Alors on pense enfin ceux qui euh, ceux, ceux qui sont près, de, près du trading de, de, de l'or et de ces marchés euh, estiment que euh, pour chaque once d'or qui est dans un ETF, eh bien en fait il y a 100 parts de, 100 parts d'or qui sont en circulation dans le public. Alors ce chiffre me paraît considérable. Il n'est pas impossible parce qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de réglementation qui limite euh, ce, ce système de gestion. Euh, des ETF. C'est-à-dire que euh, les ETF peuvent indéfiniment euh, vendre le, autant de nombres de parts qu'ils veulent en face de chaque 11 d'or qu'ils détiennent. Euh, bon, Peut-être un jour, cela pourrait changer. Mais cela interroge. Alors cela interroge parce que la conséquence est clairement que ça fait baisser les cours de l'or. Ça multiplie l'offre d'or de manière euh, tout à fait artificielle. Et il faut poser la question, pourquoi ce n'est pas réglementé, pas forcément interdit, mais au moins réglementé, d'abord pour la sécurité des, des, des, des, des particuliers, des, des, des, des personnes morales ou physiques qui, qui achètent des parts dans les ETF, et puis également pour arrêter de fausser le marché de l'or. Alors, vous savez, quand les choses paraissent extraordinaires, et qu'on se pose la question, pourquoi, ce, pourquoi on laisse faire ben, La réponse elle est, elle est toujours la même c'est parce que on est d'accord. Alors, à qui le crime profite Alors, en posant cette question, ça permet de trouver assez directement quels sont les, les auteurs de cette manipulation, ou qui tolère ces manipulations. Euh, on peut aussi poser la question différemment. Quels sont les intervenants de marché Là, on revient sur, les, sur le, les interventions par le biais des contrats à termes. Quels sont sur un marché des intervenants qui sont en capacité de massivement donc euh, d'acheter de, des, des contrats à terme donc pour des valeurs qui représentent euh, ben des, euh, des, des milliards des dizaines de milliards il n'y a pas 50 000 opérateurs qui sont capables de faire ça euh, 50 000 opérateurs sont capables de faire ça ce sont les banques centrales Et, c'est cohérent avec la réponse à qui le crime profite, le profit, puisque le, les banques centrales, pour des raisons que je vais vous rappeler et que je vais approfondir tout de suite, les banques centrales souhaitent maintenir, maintenir l'or au niveau le plus bas possible, autre, autrement dit, souhaitent contraindre l'évolution de, de l'or qui est on dirait, irrésistiblement vers le haut pour les questions de fonds, que je vous ai déjà expliqué, notamment l'effondrement euh, des monnaies, euh, euh, donc que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les banques centrales sont à la manœuvre. Donc les banques centrales sont à la manœuvre pour ces raisons-là, et il y a également une autre raison qui elle, est, est, tout, est toujours dans la même logique, mais qui est beaucoup plus immédiate et terre à terre, c'est que si les cours de l'or s'envolaient, donc était multiplié, peu importe que ce soit par 3, par 4, par 5, par 10, euh, si les cours de l'or s'envolaient, eh bien cela ferait apparaître clairement euh, l'effondrement de la valeur des grandes monnaies, puisque vous savez que l'or in fine est une monnaie, même si le, officiellement l'or est démonétisé. Ça reste quand même la monnaie ultime pour, bah, les, euh, pour les, les terriens de, de, tout, de, toute la, de toute la planète. Euh, et quand une monnaie officielle, donc une monnaie euh, fiduciaire, c'est une monnaie dette, que, que sont toutes les monnaies aujourd'hui, euh, se trouve discréditée, la question qui se pose aux, bah, aux citoyens du pays en question, c'est euh, par quelle monnaie je vais pouvoir la remplacer D'abord pour faire mes échanges, que peut-être tout le monde ne va plus accepter cette monnaie. Et puis aussi pour conserver la valeur de mon patrimoine. Euh, et Si l'euro s'effondre et que simultanément le dollar s'effondre, eh on ne va pas passer du, de l'euro au dollar. On va chercher une autre monnaie. Et à la fin, on va arriver à l'or. Alors, l'effondrement de l'euro... Ben, il est en cours avec les quantitative easing. Hein. Quand Pendant des années, on augmente la masse monétaire de 20% par an, euh, alors qu'il n'y a pas de croissance. C'est clair qu'on est en train d'altérer complètement la valeur de la monnaie. Et Je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. On va vers une sorte de dépôt de bilan des de, de, de, de, de, de monnaies. Euh, et puis, euh, en ce qui concerne le dollar, ben, il est en, <rire> le dollar en fait est en faillite. Depuis depuis longtemps, à cause de à cause de, des dépenses tout à fait disproportionnées de, de l'État américain pour toutes sortes de raisons, notamment pour à cause des guerres qu'il mène, à cause de son budget militaire. Euh, bon, tout ça coûte extrêmement cher, tout ça est financé avec des dollars. Tout ça s'effondrerait si les États-Unis n'étaient pas incapables, n'étaient pas en situation de dire à, à tout à tout pays qui voudrait refuser le dollar, tu prends le dollar ou tu vois arriver les djihadistes c'est-à-dire l'armée américaine. C'est ce qui s'est passé, c'est arrivé au malheureux Kadhafi qui avait envisagé de créer une zone, une zone or à l'intérieur de la zone Afrique du Nord. On a vu donc depuis une dizaine, une quinzaine d'années que tous ceux qui ont voulu résister aux fondements économiques de la puissance américaine ben, subitement se sont trouvés attaqués euh, ou des révolutions comme ça ont jailli de n'importe où et ces gens ont fini ben, soit euh, d'une manière qui en général n'a pas été enviable euh, et qui bien sûr est de nature à faire réfléchir ceux qui n'auraient pas compris pourquoi ça se passe comme ça. Alors la conséquence de... enfin la, pas la conséquence mais la mesure de ce que je suis en train de vous dire sur la sur la, la dévaluation formidable du dollar, eh bien c'est que par rapport à l'or, en un siècle, le dollar a perdu, écoutez bien, 99,5% de sa valeur. C'est-à-dire que, exprimé en or, ce qui, il y a un siècle, valait un dollar, aujourd'hui ça vaut 5 cents. Voilà. Donc à partir de là, les choses commencent à être plus claires. Alors vous allez vous, allez vous dire, bah « Oui, bah autrement dit, euh, ce que tu es en train de nous expliquer, Pierre, c'est que euh, le cours de l'or ne pourra jamais monter puisqu'il euh, y a ces acteurs très puissants que sont les banques centrales euh, qui euh, interviennent pour le contenir. Autrement dit, il est à la main des banques centrales et l'intérêt des banques centrales est de maintenir ce cours bas. » Et j'ajoute un autre argument, que je ne vous ai pas dit, c'est que sur ce marché de 4.300 milliards de dollars, de 4, 4 300 milliards enfin, d'euros de, de dollars ou un peu plus de dollars d'or échangé chaque année, euh, le, 4.300 tonnes d'or échangé, échangés chaque année, euh, les banques centrales euh, interviennent là sans aucune manipulation à hauteur de plusieurs centaines et depuis quelque temps de plusieurs milliers de tonnes. Autrement dit, euh, on ne peut pas dire que le marché de l'or soit un marché de concurrence pure et parfaite. Alors cela, et c est, c est la, la, ça va être ma conclusion, euh, mais cela, euh, comme dirait la publicité, c'était avant, c'est encore maintenant, mais c'est en, en train de tourner. Pourquoi Parce qu'une autre raison importante pour laquelle les banques centrales veulent, voulaient maintenir le, taux, le niveau de l'or bas sur les cours, sur les marchés, le cours de leur bas sur les marchés, c'est que, pour certaines d'elles, là je vous ai parlé des banques centrales qui veulent cacher la ruine de leur monnaie, mais pour d'autres banques centrales, notamment la banque centrale chinoise, la banque centrale russe, euh, également la banque centrale turque, et puis la le, le banque centrale indienne, bon, euh, on, ce sont quand même euh, Chine, plus Russie, plus Inde, on est quand même à quelque chose qui doit représenter euh, à peu près euh, la moitié du PIB mondial, euh, donc c'est absolument colossal. Ces banques centrales, conscientes de ce qui se passe au niveau des monnaies, sont en train depuis quelque temps d'acheter maintenant de l'or de plus en plus massivement, euh, probablement dans le but ben, d'arriver, lorsque la refondation monétaire leur aura sonné, eh d'arriver à, euh, à la table des négociations mondiales sur ce que sera la nouvelle monnaie, avec des, des stocks d'or qui sont très conséquents, et d'imposer plus ou moins une, une, alter, une monnaie alternative au dollar qui serait basée sur l'or. Alors, basée sur l'or, est-ce que ça sera euh, une, un étalon or euh, Est-ce que ça sera autre chose Mais Une monnaie dans laquelle il y aura une convertibilité, d'une manière ou d'une autre, euh, avec l'or. Et, et donc une monnaie qui permettra... De, de sortir de, de ces délires euh, de création de, de monnaie dans lequel, euh, dans lequel euh, tout l'Occident, dans lequel je mets le Japon, est en train de sombrer depuis, euh, depuis le, la fin des années 90, si on, si on commence par le Japon, et depuis, euh, depuis la fin des, de la première décennie de l'année 2000, euh, si on s'intéresse si on, si on aux autres, et, et depuis beaucoup plus longtemps, si on ne s'intéresse qu'au cas des États-Unis. Euh, donc à partir du moment où ces banques centrales auront fait le plein de l'or, eh bien, bien sûr, euh, là, leur, euh, leur intérêt sera opposé, aura tourné de 180 degrés par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, elles veulent des cours bas pour en acheter le, le plus possible. Quand, elles auront, quand leur stock, le stock qu'elles ont visé, qui est, qu est leur objectif de détention, sera atteint, elles voudront que ces cours augmentent le plus possible. Donc la politique de sabotage, au moins de leur part, la politique de sabotage des cours cessera. Euh, il n'y aura peut-être peut plus que les Américains, les Européens et les Japonais qui saboteront les cours, mais c'est plus pareil. Et avec toute leur puissance réunie, elles auront plutôt une politique pour favoriser la hausse de l'or. Donc on peut légitimement penser que dans les années qui viennent, l'or est promis à une grande amélioration du point de vue de sa valeur. Donc cette vidéo est, est terminée, j'espère qu'elle vous, qu vous a intéressé. Euh, dans ce cas, bien, je vous réitère ce que je vous disais au début de la vidéo, puisque maintenant elle est terminée, eh euh, allez-y, levez, levez, le levez le pouce bleu, euh, également transférez-la à, euh, à vos réseaux, à vos, à vos amis. Euh, et puis, pour ne pas manquer les vidéos qui suivront sur le même thème et sur d'autres thèmes, comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que dans la partie, euh, dans le, la partie que vous ouvrez à, à partir de plus euh, qui est a sous la, sous la vidéo, vous avez accès à un certain nombre de PDF que, que je mets à votre disposition gratuitement. Donc euh, profite, profitez-en. Profitez euh, et notamment au PDF que j'ai créé euh, la, euh, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, les dernières vidéos, euh, qui euh, vous expose quelle est, à mon avis, la bonne stratégie de placement pour l'année 2020. Sur ce, je vous souhaite la meilleure réflexion possible à partir de cette vidéo et je vous dis à bientôt.